Ça a longtemps, on se retrouve pour un nouveau jeu Oui, j'ai testé euh, Qui s'appelle Project Snowman Où visiblement, on joue un petit bonhomme de neige sur une planche Thème de jeu Noël dystopique Et ça a été fait pour le, une compétition de jeu en une semaine Voilà Donc, euh, j'ai testé un poil pour avoir les commandes euh, J'ai pas réussi à passer le premier arbre Donc on va tenter de faire ça ensemble déjà Alors, on peut double sauter on fait S. Ok. J'ai touché l'arbre. Ok. 3 pour rejouer. Ok. Oh. Faut pas abuser. Ah. Je fais un double saut à chaque fois, mais... Le bonhomme, il retourne tellement vite. Oh Et lui, il bouge. Mais non, mais faut... il <rire> faut... arrêter de me prendre pour un super-héros. Ah bon, Je sais pas pourquoi il y a une ligne bleue... Beaucoup trop tôt Ok Oh Hum mmh, Je retombe trop tôt Peut-être qu'il faut que je maintienne le clic en fait C'est peut-être ça le truc Hum mmh. Ça n'a pas eu le résultat escompté. C'est fou qu'on soit obligé de faire un double saut euh, dès le premier pour arriver à le passer. Non. Aïe, aïe, aïe. Ah. Peut-être qu'il faut que je fasse double saut et je maintiens. Oh c'est ça Mince Ok j'ai compris le truc Bah pourquoi tu fais une pirouette toi C'est un ouf C'est du mal à m'en sortir et Il fait des pirouettes de cliquer une deuxième fois mmh, c'était bon là franchement oh. c'est vraiment dur de cliquer juste au bon moment Mais pourquoi il fait une pirouette à ce moment-là C'est un ouf. Bonhomme de neige. Tu me fais passer pour un nul. Oh là là. Il est dur ce jeu, il est dur. Pourtant il n'est pas très complexe. Ok. Non J'avais recliqué. Ah oui, il faut faire un premier saut pour prendre de la hauteur et un deuxième pour continuer. Allez, on essaie de faire un, un meilleur score. Aye. Pas celle-là, la suivante. <rire> OK. 1 Un... J'ai pas eu le temps de recliquer. J'ai pas eu le temps de recliquer non plus. Faut pas faire le premier saut trop tôt non plus. Ouais, genre comme ça. <rire> Moi je vais m'arrêter là, je peine trop. Mais si vous voulez essayer, le lien du jeu est dans la description.